Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Les séries. Alors honnêtement, si vous suivez cette chaîne, j'ai jamais forcément été un grand sérivore. Il y a eu une époque où j'avais tendance à enchaîner un peu les séries à l'appel. Euh, je me crois même que durant une période, lorsque j'étais au tout début de mon école de cinéma, j'arrivais à suivre 5 séries en même temps j'étais sur Game of Thrones, j'étais sur euh, euh, The Newsroom, je ne sais plus précisément toutes les autres, mais j'étais vraiment quasi sur cinq séries en même temps. C'était un enfer à suivre, mais euh, je m'étais imposé ce rythme parce que j'avais envie en fait, de suivre ces séries, parce que c'était des univers qui me plaisaient. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de me replonger dedans et de me remettre à fond dans des séries télé. Et honnêtement, c'est là que je me rends compte qu'il y a une vraie évolution de la série télé. Bon, je pense que je ne vais pas évoquer quelque chose que vous ignorez, mais c'est un truc qui me fascine parce qu'il y a eu une grande question durant le milieu des années 2010 autour de « qu'est-ce qui fait la différence d'une bonne série et d'un bon film ?» Parce que, je ne sais pas quel twist il s'est passé, mais il y a eu clairement un moment où, à la télé, on s'est dit « on ne peut plus raconter des histoires comme on l'a fait avant ». Les séries avaient vraiment un style. Vous regardez des séries du début des années 2000, vous regardez des séries des années 80, des choses comme ça, elles ont un style, une manière de mettre en scène, une manière de construire et de développer un récit, une manière de se faire visuellement, qui faisait série et qui ne faisait pas cinéma. Il y avait vraiment cette dissociation à faire entre les deux et je trouve qu'elle était vraiment faite, elle était marquée. Et de plus en plus aujourd'hui, cette barrière, elle est brouillée. Elle est brouillée avec des formats. Il y a de plus en plus de séries télé qui sont tournées en scope. Chose qui semble un petit peu bizarre puisque... La télé par excellence n'est pas en scope, elle est en 16 neuvième, elle est en 1.78, elle n'a rien à faire en 2.35, parce que personne n'a un écran de télé de 35, ou alors les gens qui ont un écran de télé de 35, il faut qu'ils puissent se le permettre, mais ça me surprend, parce qu'il y a cette ambition cinématographique, il y a cette envie de faire des séries, un terrain de jeu, où on va se dire, je veux montrer de quoi je suis capable, et je veux montrer esthétiquement, que ce qu'il y a sur un écran de cinéma, ça peut se faire aussi pour la télévision. Ce que je trouve être une très bonne chose, parce que par exemple, Andorre, ça met à mal quasiment tout ce qui a été fait dernièrement en termes de Star Wars, et c'est une série tournée en 2.35. Je pense également à Severance. Severance, esthétiquement, visuellement, narrativement, et d'un point de vue juste histoire et concept, ça met à mal beaucoup de films américains sorti dernièrement, dans le sens où c'est équilibré, c'est juste, c'est punchy et honnêtement, c'est 9 épisodes il y a 8 épisodes, la tension monte comme ça, et on se dirait qu'au dernier bon bah il faut tout résoudre donc ça va retomber un peu non non, ça fait encore que monter et limites, c'est pas à la verticale tellement c'est intelligent et tellement c'est bien fait cette série m'a fait prendre conscience à quel point les séries télé et les chaînes de télé ont envie de proposer des choses et on a le même exemple en France parce que même si c'est entre guillemets, coproduit et créé par euh, des Italiens, la série Django veut elle aussi, bon, de manière un petit peu plus hasardeuse et bancale en termes d'écriture, mais visuellement, se rapprocher du cinéma, en proposant un vrai western comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Comme on n'en a pas vu facilement depuis euh, Django Unchained, en un sens. Parce que même s'il y a des westerns très cool qui ont été proposés depuis Django Unchained, je, je pense à bloomstone par exemple, ou, ou je pense à quelques petits films qui n'ont pas forcément réussi à marcher au box-office, mais qui étaient des propositions de western, et bien, finalement, on en a peu qui ont vraiment réussi à s'imposer. Et je ne dirais pas que Django est une série parfaitement réussie, mais elle m'a fait prendre conscience que le western, qui est un genre, clairement, aujourd'hui, qu'on peut enterrer au cinéma, parce que a quelques auteurs qui, de temps en temps, se disent « vas-y, j'ai envie de faire un western », quasiment plus personne qui le fait, et bien, on peut quand même lui donner de belles lettres et réussir à proposer des choses vraiment intéressantes. Et dernièrement, ouais, je me rends compte que même les séries comiques, comme par exemple Shrinking, ont des rapports très intéressants à entretenir avec le cinéma. Avec une certaine dynamique, un certain jeu, la présence de certains auteurs aussi qui vont accompagner ça. Enfin, la présence de Jason Siegel sur Shrinking me rappelle vraiment l'excellent Sans Rien Neuva qui est un, un élément comique américain particulièrement jouissif et jubilatoire. La série télé a beaucoup de choses à proposer. C'est une petite réflexion comme ça que je me suis faite, mais le fait de me replonger dedans dernièrement, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et aussi, Gangs of London, le premier épisode est un film. Clairement, c'est un film. C'est assez hallucinant de voir que le long métrage, parce que c'est un long métrage le premier épisode, il dure une heure et demie, mais va chercher des choses que dans le cinéma, on n'arrive pas à trouver des fois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous regardez beaucoup plus de ça avec moi, parce que moi, clairement, je suis à la ramasse de ce point de vue-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de cette émission, si j'ai envie d'en parler, et ben j'en parle.